Nous avons été coupés, donc euh, nous étions en guerre contre la Pologne et la Lituanie. Mamelouk plus la bonne taille. Tant pis pour eux. Hein. Euh, tchak tchak tchak. Qu'est-ce qu'on avait dans la quoi, quoi? Mamelouk no guy On va monter un point de stabilité plus. J'ai besoin de points de gouvernance, on va s'en donner. J'ai toujours pas en positif, ça fait des petits malus du genre euh, coût de la stabilité, coût des conseillers, coût des légitimation, impact d'expansion agressive. C'est pas très grave, mais c'est quand même embêtant. Faut éviter d'être trop gros. Il va falloir que je donne à mes vassaux, que je crée plus d'état. Et j'ai trop de points militaires. Et toujours pas. la. Tech. la. l'institution. Ça deux provinces qui représentent vraiment pas beaucoup, trois provinces représentant quatre pour cent. C'est bien que Edirne et Constantine les aient. 5 par mois, ça c'est bien. Parce qu'il y a une amie voisine. Grâce à Bigga, ça va se répandre très vite. à euh, Constantine. Et Constantine devrait peser beaucoup plus lourd. Bon, on verra. On a perdu le fort un peu trop tôt. Non, je peux pas, dommage On les a massacré avec le général. J'attaque, attaque, attaque point tout le monde. Ah, oh, je suis au max sur les deux. score de guerre je pourrais demander des provinces genre ces de là permettrait de faire la finition du terrain est ce qu'ils ont des Criméens, là-haut je pense pas non c'est des ruten les Romains je s'accepte les ruten pas on va faire la paix ils ne donneront rien si jamais je un petit peu plus mais j'ai peur qu'il termine la guerre très vite ça va pas changé, on va attendre un mois tant pis on va se contenter de ça enfin je dis se contenter mais c'est quand même très bien ou alors ça je sais pas jusqu'à combien je peux aller exactement, je passe jusqu'à 36 visiblement. Là je serai à 27, là je serai à 30, 29, 30. J'ai pas pris Moscou qui est là. Ah, j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour Moscou. Pas demander ça. Après une province de plus, ça leur paraît beaucoup. Il me faut absolument ces de là pour faire la liaison. Reste un porte-moi, on va prendre ça ce que c'est dans le même état Il y a des sang... Non, de toute façon, c'est un état voisin. Ouais, on pourrait prendre celle-là. Bon, c'est pas très cool pour mes alliés. Ils m'auraient rien donné du tout. Et là, ils sont toujours à... 16 scores de guerre, donc ils vont pouvoir prendre une ou deux provinces. Ils occupent toute la Pologne. Ce serait étonnant qu'elle se rende pas. Tout le monde sort de la Koa, bonne nouvelle. Est-ce que j'ai toujours une trêve longue avec la Serbie 52, ouais. C'est l'occasion de faire deux revendications de plus, vous me direz. Ah, je suis désolé de vous avoir lâché. Ils ont fait la paix. Ils ont rien fait colonne cède à Horde de Donic, provinces, ça ou ces provinces légitimes de Drosbein ils ont fait rétrécéder une province bon c'était pas ce que j'espérais pour eux mais je voulais des provinces je eu A mon avis ça n'a fâché personne, la Pologne est encore assez loin de l'expansion agressive nécessaire pour me déclarer la guerre. Euh, en revanche les Mamelouks ils y sont prolongs depuis longtemps, eux ils ont une trêve encore longue. Hmm, Est-ce qu'on s'attaquerait pas au Timorite J'étais déjà en guerre contre eux. 44, oh, dans pas longtemps. J'ai envie de m'attaquer aux mamelouks qui sont dans la cour contre moi. C'est des provinces que j'ai toutes revendiquées. Je pourrais prendre la côte jusqu'à jusqu'ici. Et m'attaquer aux terres plus loin, histoire que personne vienne grignoter les mamelouks de ce côté-là. J'ai deux armées qui bougent. Est-ce qu'on peut avoir trois armées qui bougent Je ne sais pas si elles tout au bon endroit. Celle-là, on va la faire bouger aussi. Je peux bah, faut que je j'obtienne un passage vers le Dawasir. Le truc, c'est que si je demande des provinces pour moi, je vais m'enfoncer encore plus dans le la non-capacité de gouvernance. Donc finalement, changement de plan, on s'attaquera au Timoride pour donner des territoires à Ajam. Qui revendique une bonne section du Timoride d'ailleurs. on va se couper en plusieurs morceaux mais attends là même là ils ont pas de on va les mettre là alors les autres ils vont tout là bas ok ensuite vous, vous allez Il y a encore les séparatistes euh, gazignus qui, qui s'agitent. J'ai des factions rebelles qui pourraient se soulever. Personne avec beaucoup de chances de révolte. Même eux, ils sont à 4. Parce qu'ils ont eu 7 années de séparatisme. à la place de sûrement beaucoup plus. 14 ou euh, je crois que 20 c'est le maximum, mais je pense qu'à chaque fois qu'on prend ça augmente que de 15. Sinon, on manque de raison on pourrait l'attaquer. J'ai pas de casse-belli et de raison d'attaquer, mais le truc c'est que si je continue à faire grossir à j'aurais j'aurai plus de frontières avec le timoride et je pourrais plus sauf si je me récupère des territoires. Genre celui-là, ou alors par là, je me fais une petite tranche vers le Timoride. Fin de la trêve avec le Timourid, ok. C'est le moment. Rien d'intéressant de ce côté-là. Ah mince Ce moment-là, il rejoint à quoi Est-ce que Mamelouk et Timorid ça se fait Pas trop. J'ai même pas de casubelli. J'étais pas vraiment très pro prêt. Prépa euh, déclarer la guerre on va attendre finalement grand nord a rejoint la coalition j'aurais pu les attaquer avant peut-être j'ai été un peu lent à la détente eux ils peuvent pas me dans la koa, sauf peut-être euh, une zégene comme d'hab. Peut-être que je pourrais me contenter d'attaquer la Moscovie à la fin de la trêve dans 3 ans, comme ça, eux ne pourront pas rejoindre. Il me faut des revendications chez eux. Donc là, ils en est copains, non, on n'est pas du tout copains parce que j'ai beaucoup beaucoup d'expansions agressives sur eux et nous se termine en 56, c'est dans longtemps. Et ils font quelle taille pour, euh, Par curiosité, toujours un peu plus que ce qu'il faudrait pour les manger en une guerre. Ah, il y a Oman qui s'est libéré. Je pourrais presque leur proposer la vassalisation. J'ai plus vraiment de relations disponibles pour ça. À moins que j'annexe l'un des deux, mais j'ai pas intérêt à les annexer parce que euh, j'ai plus les points qu'il faut pour euh, contrôler le terrain en propre. Ah, on est bon là-dessus. Ça a répandu très vite par ici. faut juste que je gagne des sous là. 35 par mois, c'est pas mal. C'est sur la Serbie, je crois que c'est la Pologne encore. Je confonds les deux drapeaux. C'est vrai que je regardais les drapeaux là, là ils sont plus visibles. Là encore plus. Ouais, c'est pas les mêmes en effet, mais. C'est la même couleur de fond. Et. Le l'aigle de la Pologne il a un plus grand cou et des plus grandes ailes que celui de la Serbie il a deux têtes je suis pas sûr que ce soit des aigles d'ailleurs on trait avec la Bosnie Faut pas me déclarer la guerre alors crois, je crois pas grand chose D'habitude, la Bosnie, la Serbie, ben comme la... ils connaissent le même sort que la Valachie euh, qu'on a eu dans cette partie, c'est-à-dire ils se sont fait vite manger, soit par l'Ottoman, soit par euh, l'Autriche, la Hongrie ou Venise. J'ai de quoi faire des revendications sur le Timorine en fait, ça se trouve, je peux pas. Là, si je peux. Golestan. C'est Golestan. Alors que j'ai pas de frontière avec... Oula, c'est la province de Rhin qui me permet de faire une revendication sur le Golestan. C'est tordu, mais bon. C'est-à-dire J'ai deux vassaux qui ont une frontière commune avec lui. Mais si j'ai un casus belli pour l'attaquer, c'est parce que j'ai la province de Rhin tout là-haut. Province qui d'ailleurs rejoint la compagnie commerciale. Celle-là, je ne peux pas les mettre en campagne commerciale. Ah, celle-là, je peux. On va les y mettre. Ah, ici, j'ai aussi des provinces... Euh... Je sais qu'il y a un bouton pour mettre euh, toutes les provinces d'un nœud commercial en province... Euh, de céder toutes les provinces d'un nœud à une compagnie commerciale, mais je préfère le faire manuellement. Pour éviter de faire des petites... Euh, je pense pas qu'il y ait un risque que ça mette euh, une province non, enfin complètement légitimée en truc commercial, mais au cas où... Et là, si on peut faire pareil, En hein, attendant de légitimer l'État. On va limiter l'entretien terrestre, ça va me permettre d'arriver un peu plus vite, euh, jusqu'aux 3000 qui sont nécessaires. Encore à 100, c'est retiré. c'était Kazan qui a disparu Perm est pas disparu par contre il est à Nogai en guerre contre la Moscovie et je ne peux pas aider la Moscovie ne peut pas attaquer Nogai ou la Lituanie euh, sans que je sois appelé dans la guerre Donc, ça les pénalise un peu mais comme j'ai pas de frontières euh, certains états un peu lointains comme Perm ou bon, alors euh, l'ordre de Livonie je peux pas défendre sans garantie par le Danemark, euh, de ré-avoir de la marge avant d'être euh, en danger réel, mais. Je ne sais plus qui je voulais attaquer. Si Karakoyenou Non, je crois pas. Et Timurid, je euh, dit que j'avais loupé la fenêtre euh, d'occasion. Ah, la Moscovie, non Ouais, j'ai mis certaines de mes troupes là-bas. 47, ça s'arrête. grande est dans la coin. Ok. on va augmenter le coût c'est pas ce qui me fait le plus peur il oh, y a une grosse province qui est passée avec l'institution je sais pas si on a une province très très proche de finir pas vraiment 70 c'est bien mais c'est encore long 79. Qui est le défenseur de la foi Yémen. C'est chouette, j'ai... Euh, Jérusalem en compagnie commerciale mais ça compte quand même comme euh, j'ai le contrôle de la ville sainte euh, et plus un missionnaire ça varie pas mal le chiffre en fonction de chaque fois qu'il y a une province qui apparaît et on va continuer à payer hein. ah, c'était pas super malin avant euh, Atina Affaire ah, faire F, ça fait ça, d'accord. Euh... Atina, c'est pas à côté d'une autre province. De toute façon, je peux rien changer. Mon roi est légèrement pas super légitime. Je vais bien avoir la tête dessus celui-là. C'est où les rebelles C'est là. Porte 1-1-4-1. Un... On va le laisser gagner, je pense. C'est vrai qu'il faut qu'il aille jusqu'à Kostortin. Oh, la Moscovie a mangé beaucoup de territoire sur Nogai. On a très fini. Désolé pour eux, mais. On va demander quasimov peut-être. Je sais pas où c'est. Là, d'accord. Ils sont pas dans la quoi. On va prendre quasiment. J'aurais dû activer la main dans une armée, mais. À ce petit détail près.. Euh, on est bien. Il y a un fort à qui n'a pas de maintenance. Vraiment un Nijini Novgorod non plus. 300 hommes. 9000 C'est pas autant que ce qu'ils ont besoin pour s'en sortir. Je peux pas libérer le fort. On va faire des emprunts pour avoir les 29 000. Ah bah ça fait. J'ai dit des emprunts en fait, il fallait dire un. Euh, adopter l'institution. J'ai vraiment pu prendre une avance euh... incroyable. Je suis revenu bon en tech militaire. J'espère que... Le... C'est pas quand c'est pas dit. Comme mes troupes ont à nouveau plus de morale. Ils sont des tech 12 c'est ça Ils ont beaucoup de retard à, par rapport à nous voilà. Avec tout ce qu'on vient rattraper. Ah, je crois que les rebelles sont morts Autriche n'est plus un rival valable Bien Ah ils m'ont remis tout de suite D'accord Gênes attaque la Savoie Oh Gêne est très gros Je pas vu, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus petits. Une armée qui se promène. Il va falloir qu'on rassemble nos armées pour les affronter. Ousko est tombé. Nickel. On va envoyer une armée de plus. Ils vont... Penza de ce côté-là. Moi je sais que j'ai suffisamment d'hommes pour... Euh... À la fois les suivre, et retournent en penza, d'accord. Ils y vont là. Ça, tu sais, je le lasty a été fini. D'accord. vais plus de sous. Oh, ils m'ont échappé. Déjà on a gené le Ils courent trop vite pour moi. Ah, je pourrais plus attraper en glitch. En revanche vont Bo... Pas Por... Por... ce que c'est ça. Faut juste pas qu'ils aillent saisir ce petit paquet. Ils ont déjà disparu, je les vois plus. Ah, c'est moi qui ai perdu, d'accord. J'ai perdu le contrôle du fort. Euh, refuser la Moldavie, je vais faire ma paix moi-même. Et vu que j'ai 99% du score de guerre, euh, on va dire que c'est un fort de plus euh, qui compte dans le score de guerre qu'on a contre la, la Moscovie. Ça m'a l'air plus intéressant. Euh, vous arrêtez pas, vous allez là-bas. Côté européen, ils ont encore beaucoup de forts. retourne en Moscou et bien devinez quoi nous aussi. J'ai une deuxième armée qui arrive, si jamais il envoie des renforts. Première armée écrabouillée. la paix avant ouais, je peux demander beaucoup à, par rapport à ce que ça m'inflige comme euh, quoi la Moscoviste est définitivement dans la quoi euh, voilà on va pas demander plus on va demander des sous Ah, ou alors je demande quasiment avant moins moins de monde et je peux demander beaucoup de sous en échange. Ouais, on va faire ça. Voilà, là j'ai Moscou. Hop On ouais, va une armée sur cette province. Voilà, le tour est joué. Il me reste des rebelles, mais à part ça... Mamelouk s'est retiré. Grande Horde s'est retiré. Timoride s'est retiré. Presse à imprimer. Ah, J'ai fait deux emprunts, c'est vrai. Euh, Est-ce qu'on retourne sur le Mamelouk Je pense que oui, ça mettrait pas beaucoup d'expansion agressive sur mes voisins plus ou moins lointains. C'est une façon de. d'un moindre coût, euh, récupérer des provinces. Ouais, soyons... faisons un mariage avec Ajam. Et après, on pourra peut-être attaquer les Timurides. On ferait grossir Ajam. Non, on n'a dit pas les Mamelouk parce que j'ai pu. J'ai plus la capacité de gouvernance qu'il faut donc Al Hassan sur un à Timorid donc ça sera plutôt Timorid avec Al Hassan contre nous une armée pour Al Hassan pas faire mieux sur les Timorites, je peux juste euh, soutenir des rebelles. Oh, je peux pas, apparemment. Dommage. Pour moi. Nogay, on va faire quelques revendications. Ou alors Côté Pologne-Lituanie. Ouais, Pologne-Lituanie, on en a pas. Pas bien. Si jamais la Bohème redéclare la guerre, il faudrait que j'ai des provinces à prendre. On a perdu Constantine commencer à gagner leur, leur... Enfin, les rebelles vont finir par l'emporter en intronisation vu qu'il a beaucoup plus de légitimité que mon roi actuel je laisse les cho... je laisse les choses se faire est ce que ça nous intéresse un niveau 3 moins cher Non, j'en ai déjà un. De niveau 3. Mon allié a perdu. Pour euh, pour le coup, je suis content qu'il ait perdu. C'est s'est fait par contre. Il m'aide en considérant que c'est des, des rebelles, donc ils sont forcément méchants. Mais en fait pas forcément. Allez. C'est parti On a pas de fort là, d'accord. On va aller directement jusqu'à Bam. J'aimerais qu'il refasse 2-3 soldats pour siéger les provinces avoisinantes. Pro... Euh, Capacité de gouvernance plus 100, yeah Donc je peux refaire un état peut-être. Ah, il y a des états comme l'Iméterie, il faudrait que je les fasse. Pas faire l'Iméterie. Hmm. ces provinces là je peux pas les. Oh, Saratov, euh... c'est une grosse province. J'avais pas réalisé lorsque je l'ai prise qu'elle comptait pour autant. Oh, ça aussi ça... c'est simple. C'est bon parce que peut-être juste parce que. Je me comprends. Est-ce qu'on peut aller jusque-là Tout pile et après on s'arrête. Catif, j'ai oublié contre nous. On va lui envoyer une petite arme. Plus celle-là. Suède, Denmark, Johnny, Pologne. Ils ne peuvent pas rentrer dans la COA. Donc, qui euh, m'inquiète pas trop. Ça affiche à nouveau les bons chiffres. Ça a été bugué. j'ai relancé le jeu et ça a remarché. Pourquoi pas. Hein. Euh, on va s'arrêter pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. On se trouve bientôt pour le suivant.